Tiens, yeah. t'es qui Vas-y prends ton temps Yeah, quoi qu'un Yeah, t'es yeah. yeah. Ma baby veut que je m'investisse, qu prenne le <rire> Comprenne le Comprenne <rire> le Ma baby fait que j'm'investisse sans comprenne le Comprenne le Comprenne le temps mais Après l'heure c'est dommage, dommage Après l'heure c'est dommage Après l'heure c'est dommage Mais après l'heure c'est dommage Après l'heure c'est dommage Après l'heure c'est dommage te plaît regarde même pas non j'ai le cœur en travaux En plus tu n'as même pas le permis mauvais garçon s'il te plaît, prends ton temps, moi je ne suis pas comme eux non, non. Écoute pas tes hypothèses, elles sont graves comme non, eux Elles me collent grave, je veux des rap, je veux des, yeah. des je veux des sous, je veux des cils. Yeah. Yeah. Je sais que tu m'aimes, mais là tu me prends la tête. Puis arrête de forcer pour l'instant, je sais pas, je vais prendre laquelle. Non. vais chanter ta poussée comme dans une chorale. Yeah, yeah, yeah. Ta poussée dans une chorale. Yeah, yeah. Si, si t'as pas le temps d'attendre, c'est dommage. Si t'as pas le temps, c'est dommage. Mon ben, baby je veux que je sans qu'on prenne Dommage, eh, après l'heure c'est dommage Après l'heure c'est dommage Mais après l'heure c'est dommage Après l'heure c'est dommage Après l'heure c'est dommage. dommage Mais pourquoi t'es agressive Je sens ton beau tout tout près de ma vessie Tu yeah. veux ce soir, je fais la lessive C'est pas à cause de la musique que la caisse vibre chante, chante chante chante chante Le but c'est traclé Je pense à mes idées T'es le monopoly, mon cœur c'est le e Et sur moi c'est larmes, je ne vais pas c'est t e e J'crois que t'es plus efficace que la colle e Faut qu'on prenne notre temps, baby, ouais. Faut qu'on prenne notre temps, ouais ouais. Dieu dis faut qu'on prenne notre temps, baby, ouais. Faut qu'on prenne notre temps, yeah yeah. Après l'heure c'est dommage. Yeah, yeah.